Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 44 de Stage 1. Et nous allons parler aujourd'hui de Need for Speed encore. Et, euh, cette fois-ci, c'est Need for Speed Undercover. Donc, il est sorti euh, bien après Moss Wanted et, euh, et, euh, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai parlé? <rire> non, et Moss Wanted. Et, euh, mais il est sorti donc avant, avant Haute Poursuite, avant The Run. Euh, on va dire que c'était entre les deux. On voyait un peu le graphisme qui, qui augmentait. Euh, et le jeu un peu qui changeait, sauf que là, donc là ça va être de l'exploration de ville. Et de la, et de la course. Donc c'est parti. Alors, Need for Speed, Undercover. Donc direct, voilà, ils nous mettent, euh, j'ai chargé la partie, ils nous mettent directement dans la, dans la ville. On se balade librement, là on a des, des trucs qui apparaissent en bas, on va appuyer sur Tab. Voilà. Et on va être emmené à l'épreuve directement. Voilà, c'est en traversant la ville, on découvre les épreuves. Donc, voilà, la course va se lancer, on est, euh, on est là, tac. Donc il y a toujours un mec qui fait, qui fait la ligne de départ. Je sais pas trop pourquoi. Donc là c'est une course toute, toute simple, toute basique. On va essayer de gagner. Et donc c'est parti. Donc vous voyez au niveau du gameplay. Donc là bah là euh, c'est toujours à peu près pareil. Euh, J'ai envie de vous dire euh, au niveau Need for Speed, bah voilà vous avez le voiture. Les contrôles euh, sont toujours à peu près identiques. Euh, au niveau de la, de la tenue de route aussi, ça, ça tient plutôt pas mal, ça tourne assez bien. Euh, c'est moins réaliste évidemment que, que les autres plus récents. Hein. C'est normal, il est plus vieux. Et euh, bon, le graphisme, pas bah, non plus, hein, c'est pas non plus poussé, mais, euh, mais c'est quand même plutôt bien fait et, euh, et bien pensé. Euh. Même au niveau du virages, les pistes ne sont pas trop dures. Elles sont, elles sont ce qu'il faut, quoi. comme dans une, une vraie grande ville. Euh, voilà, donc pour l'instant on gère un peu, donc on gagne un peu euh, tout, les, tout, tout ce qui est réputation, vous avez une, un, quelque chose à gauche là, une barre euh, rouge qui monte. Alors quand vous faites des dégâts, quand vous, euh, quand vous fuyez les flics ou des trucs comme ça, donc ça monte, et donc euh, là je suis niveau 3 au niveau de la réputation euh, de la ville. Et euh, donc ça monte tout seul, euh, ça se fait tout seul quoi. Quand vous, passez un, quand vous passez un niveau, bah voilà, vous allez passer un niveau tout simplement. Je gagne un peu des bonus euh, quand je fais des segments sans faute, là, ça doit être pour ma Nitro, j'ai pas trop fait attention, je ne sais pas trop où ça se met. On a une histoire de... De de, de... de... truc, là, la barre, là, à droite, là, sur la droite du compteur. Je ne sais pas vraiment à quoi elle correspond, euh, sur quoi elle influe, ça non plus, <rire> donc je, peux, je pourrais pas vous dire. Donc on a toujours la Nitro, donc ça, ça va, c'est pas un problème. Segment sans faute, donc je suis en x2 là. Non, x2 quoi Est-ce que je gagne deux fois plus de nitro Je sais pas. Donc, toujours, ben là on est dans la course, donc on était 4 ou 5. Hein, donc, voilà ben je suis premier, vous voyez en haut, hein, qui nous donne le temps de, de, de différence avec les autres. On va pas tarder à arriver à la fin de la course. On est à, ah non, on est à 56-57% de la course. Donc j'allais dire euh, on arrive à la fin, mais non, pas encore. 60%. Donc, ça fait déjà 2 minutes et 10 secondes qu'on euh, court. Hein. Donc, euh, qu'est-ce que j'ai envie de, de vous dire euh, La voiture, euh, pff, bah pour l'instant, j'ai tapé quelques trucs, mais elle n'a pas, pas trop meurflé. On va dire qu'il y avait moins de, de respect sur la collision des choses. Euh, parce que bon, là, là, là, là, elle est quand même dans un bon état. C'est de moi, sans faute, regardez, je gagne encore des trucs. Je ne sais pas du tout quoi, quoi ça fait. Donc voilà, on va, on va faire deux petites courses sympathiques. Je ne sais, sais pas si on en fera deux ou trois que celle-là si elle se finit ouais on va en faire au moins une deuxième hop on croise pas beaucoup de circulation je sais pas quelle heure il est dans l'histoire mais c'est on croise une voiture tous les euh... tous les kilomètres euh, c'est pas beaucoup Un intermédiaire 1,41. voilà on est à 82% 83 elle arrive on remarquera quand même que la ville est bien grande le tracé euh... il est bien indiqué sur la petite minimap par... à en bas à gauche. Donc on sait bien sur quoi on va tomber. Après euh, tout ce qui est petits raccourcis là voilà qui, qui nous permettent de gagner euh, voilà, un minimum de temps. Ah là, là putain je me suis fait doubler. Donc je suis passé deuxième. Allez. Ah oh non je me suis pris une voiture. Ah oh non non oh non en plus on arrive à la fin à 97. Oh non. Ah oh, c'est moche. Ah oh, troisième. C'est très moche de, de tenir premier sur toute une course et de ne pas pouvoir finir premier. Bon bah voilà, je suis troisième. C'est pas, pas magnifique, j'ai perdu. Bon, j'aurais été premier quand même sur toute la course. Donc voilà, on repart de la, de la fin de la course. Mais euh, donc là, bah, j'ai appuyé sur table. En fait, je suis allé très vite. Machinalement, j'appuie toujours sur table parce que l'exploration, bah, c'est pas vraiment le but pour l'instant. Donc là, on est parti sur une course poursuite provoquée pour 15 000 dollars de dégâts. Donc il faut que je fasse du dégâts alors, coup pour l'état, 250 à chaque fois que je tape une voiture. à chaque fois que j'ai un petit accident, ça fait un coup pour l'état. Et donc, il faut que je fasse 15 000 dollars de coup pour l'état. Alors, le but, ça va être de, de renverser un maximum de petits trucs, euh, dans les, les petits... Euh, ça fait les, les petites décorations qui sont sur le bord des routes, les, les signalisations, ça coûte toujours un peu d'argent. Taper quelques voitures, ça coûte pour l'état. Par contre, je suis poursuivi par 50 milliards de flics. Donc ça, là, là, ils vont pas trop ils vont pas trop m'avoir, mais... Euh Donc, il faut que je trouve des trucs à renverser. Collision évitée. bon, ça Ça, c'est autre chose, on a vu, les points. Alors... Il faut repérer là où c'est qu'on va pouvoir casser des trucs. Mais il faut déjà échapper un peu aux flics parce que sinon... Sinon ça va pas être la joie. Allez, ils me suivent mais il y a un truc de fou quoi. Alors par contre ouais c'est limité ça. ça il faut détruire un maximum de choses en très peu de temps. Un plat. On va aller voir là. On va essayer de semer le flic. Ah, mais non, mais ils sont cheatés les flics. Ils me rattrapent comme des flics. Fou pour l'état. Allez. Je vois le suspect. Code 3. Ah merde Ah, je pouvais aller à droite pour détruire le truc là. Ah, je l'ai pas fait. Je suis trop occupé à gérer les flics en fait. Ah non non putain il m'a reçu je par là Je le sais. Non ah, merde oh, merde non c'était là Oh là là On va refaire un petit tour S'ils si veulent pas trop nous niquer ah, Je suis passé par où tout à l'heure là ah oh, merde Je me suis gouré ouais. de, de chemin Oh putain bah, c'est pas grave moi bon, je me suis gouré de chemin voilà, je je mets un total, euh, je, voulais, je voulais refaire un tour et j'ai pris l'autre chemin et donc du coup je suis sur la route Mais comme je suis entouré de flics il faut pas trop que je m'arrête parce que si je m'arrête trop longtemps Ils vont considérer que je suis arrêté Là on voit la petite barre là en bas mais ça va elle est toute bleue Donc là il y, y a quelque chose à détruire et c'est où, c'est où, c'est où C'est ça non avait... J'ai pas trouvé, il y avait un truc à détruire là, je l'ai pas trouvé Ah j'hallucine Ah là là, non, ça va, ça va être short J'ai fait que 3000 de dégâts Il y avait un truc à détruire, en général ça rapporte à plein d'axes Je suis passé au travers et j'ai pas vu de truc super énorme Ouais, je crois bien que c'est pas la peine euh, on va pas y arriver Il y a des flics là-bas devant encore Oh là là, ils sont partout Je comment, je fais un Je vais en arrière ou... Ouais non je perdu pet, je perdu. Bon elle est parti alors on va, on va pouvoir continuer Ah mais ils sont horribles ces flics ils sont partout Ah c'est ça qui est chiant Bon de ouais, toute façon on n'y arrivera pas il reste de toute façon 12 secondes là 9 secondes voilà 9 secondes pour faire 10 000 de dégâts 12 000 de dégâts hein. Moi je me suis mal pris j'ai raté plein des occasions De faire des milliers de dégâts franchement Les, les, les structures là elles faisaient, elles faisaient des milliers de dégâts